Oushka, légende d'Adeolo. Je suis venu comme un bâtard. Je suis parti comme une légende. Passe-moi le mic. Si bataille de devenu légendaire, je oh. parle à Dieu à travers la prière. Je remercie ça, mon serreau de lui qui m'a donné le thème des petits frères. Ah ah ah, ah. Suis venu passer pas devant de ma mère. Malheureusement, j'ai pas connu mon père. J'ai grandi seul avec ma pauvre mère, mais j'avais toujours eu le soutien de ma grand-mère. ah, ah. Absinthe Fais mon père Je Resterai toujours un bâtard, le fils de connard, même après ma mort, je serai une légende J'ai pas eu de chance, j'ai persisté beaucoup. On a tout fait pour me jeter au trou, les rages sont des fous, ils veulent voir à genoux. Des années après reconnaissent que je suis lourd, j'ai pas connu l'amour de mon père. Je m'en fiche, je pas des pleurs, j'ai grandi sans souci, juste pour forcer la mine. suis la perdu qui n'a pas d'origine, ce qui me tue pas me rend immortel. C'est pour cela que je suis un rebelle. J'aime le nord, je suis toujours en deux, j'ai perdu un combat, mais j'ai gagné la guerre. Je supplier à cause de l'orgueil Toutes les la nuit je n'ai pas de sommeil, je n'ai plus de sommeil, pas de sommeil, Non Absent pas mon père Non Les gens de sommeil,